Parce que la terre est notre plus belle matière première. Parce que c'est en y mettant tout notre cœur qu'on en récolte le meilleur. Et que c'est en la respectant qu'on apprivoise au mieux les éléments. Notre mission est d'offrir aux maraîchers d'ici des solutions agricoles et d'irrigation à la fois pratiques, novatrices et écologiques. Du bois Agri-innovation. Cultivons votre passion. Cultivons l'innovation.